Le, le rien que le titre m'avait plu, cuisine végétarienne, sans gluten, souvent vegan, parfois cru. Voilà, le titre m'a attiré et ensuite quand je l'ai reçu et que je l'ai découvert, j'ai été époustouflée <rire> par la beauté des photos, la beauté du livre, la beauté des partages d'Ania Kassoff qui nous explique au début du livre ses ingrédients phares sa cuisine ses ustensiles et ensuite il est composé de différents chapitrages les plats salés les plats sucrés et à la fin une partie d'atelier pour enfants donc voilà avec des recettes sucrées salées des recettes des plats colorés euh, enfin moi j'ai adoré quoi j'ai adoré donc j'avais très envie de vous le partager et alors si vous vous rappelez pour ceux qui suivent il y a une recette en ligne euh, j'avais partagé la recette des cookies aux éclats de fèves de cacao voilà cette recette vous la retrouvez en ligne sur le site 100%plaisir.com et Ania ne lésine pas sur les explications comme vous avez pu le voir chaque recette c'est euh, un moment de, de partage, elle explique euh, parfois d'où ça lui vient et comment euh, elle le mange ou elle l'utilise euh, dans sa cuisine, dans sa famille. Et ensuite, des explications détaillées de chaque étape de la recette. Voilà, donc vraiment un livre pour prendre le temps de cuisiner sainement. Je vous invite à vous inscrire sur le site internet, sur 100%plaisir.com, euh, à l'article concours pour gagner ce livre. Je vous souhaite bonne chance et de belles fêtes de fin d'année.